Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, valider du code HTML. Donc on va partir d'un petit exemple simple. Donc là, je vais commencer par euh, l'éditer. Donc voilà, c'est un code HTML d'une vingtaine de lignes qui n'est pas conforme, il y a plusieurs erreurs dedans et on va regarder un petit peu euh, comment corriger ça. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir avec euh, Chrome. Voilà, on l'ouvre avec Chrome et on regarde ce que ça nous donne. Donc là... Euh, j'ai mon document, ici j'ai trois images et ma quatrième image, la mascotte, ne s'affiche pas. Donc il y a un souci de ce côté-là. Alors euh, bon, premièrement avec la coloration syntaxique, là on peut voilà on peut remarquer que j'ai une image, attribut source. Voilà, c'est pareil, c'est bon pour ces trois images, et cette quatrième image elle a un attribut ID et l'attribut source il n'est pas en rouge, hein, donc il y a un problème de. Euh, de parenthésage, donc je vais commencer par euh, corriger ça, je fais un CTRL S pour sauvegarder, et euh, je vais voir ce que ça me donne ce euh, Chrome, donc euh, j'actualise, et là je suis content, ma mascotte s'affiche. Alors à partir de ce moment-là, je peux me dire ça y est, tout est fini, tout marche bien. Alors il y a une opération qui est pas mal à faire, après ça va être de valider complètement son code HTML, c'est-à-dire savoir si ce code-là euh, c'est du code valide. Alors euh, en le regardant en première vue là bon il est, en plus il est indenté donc on voit par exemple que head ça ça ouvre ça ferme et que body bah ça ça ouvre pas. Alors euh, bon on peut faire certaines de, on peut par exemple faire cette, cette modification à la main hein. Là c'est pas mal en hein, indentant on voit bien où on est, on voit bien les correspondances entre ouvrante et, et fermantes. On va voir voilà, au niveau de mon document si tout est tout est OK c'est bon. Alors on va aller un petit peu plus loin, on va utiliser le, le validateur euh, du, du w3c, hein. donc on met euh, validateur html, on met euh, w3c, voilà comme ça on tombe sur le bon navigateur. Dans ce navigateur on va faire, donc euh, on a trois options possibles, Nous, on va utiliser euh, en by direct input, c'est à dire qu'on va mettre notre code directement euh, ici. De ma page, là j'affiche le code de ma page, je fais un contrôle A pour tout le sélectionner, je copie et je colle mon code ici. Voilà, et là maintenant je peux faire check pour voir si tout est ok. Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs soucis. Alors il y, a, il y a un warning, ça on va regarder après. Alors première chose, on va regarder les erreurs. Donc, on commence par corriger les, les premières erreurs avant de s'occuper de celles du bas, hein, parce que les erreurs peuvent être liées entre elles. Hein. Donc, là, je reprends en haut. Donc, 1, 2. Donc, le warning, je vais pour l'instant. Alors, erreur numéro 2, head, Donc, il lui faut un élément fils de type title. Donc, je vais voir mon document HTML. Il y a un title, mais il n'est pas fils de head, Il n'est pas compris dedans. Donc, là, je vais couper mon title et je vais aller le mettre ici. Je sauvegarde euh, je regarde voilà en, bon, en plus il nous le dit voilà le title il n'est pas autorisé comme body alors ce que je vais faire c'est que comme j'ai sauvegardé mon code je vais actualiser Voilà. donc au niveau moi, de mon ma présentation il euh, n'y a rien qu'à changer mais je vais quand même aller voir si mon code est valide donc euh, je recolle le nouveau code hein, avec le title. Je fais un check. Je regarde ce que ça me donne. Donc là, j'ai un premier warning. Alors, là, j'ai des erreurs. Alors, qu'est-ce que j'ai comme erreur En ligne 17, on me dit qu'un élément IMG, il doit toujours avoir un attribut alt. alt. Donc, c'est le texte alternatif. C'est vraiment important de, de préciser ça. Alors, ici, pour mon kangourou, j'en ai pas. Donc, je mets alt égale j'ai oublié mon le cas, je le remets donc j'ai du mal. Kangourou, voilà. Ici, ALT égale. Alors, qu'est-ce que j'ai C'est mon lynx. Et ici, j'ai le panda. Panda, voilà. Et en bas, j'ai ma mascotte qui n'a pas non plus de texte alternatif, donc je vais lui en mettre un. a été égale mascotte. Voilà. Alors une fois que je suis là, je peux revenir donc dans mon zoo, j'actualise. Alors au niveau de l'affichage, ça ne change rien. Hein. Par contre, si je vais voir le code source de la page, je le sélectionne et je vais à nouveau le, le valider pour regarder ce que ça donne. Je fais un check. Normalement, tous mes problèmes d'image devraient être réglés. Alors, effectivement, ça ne me parle plus de ça. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit encore comme, comme problème euh, Alors, il n'y a pas de P. En ligne 27, on me dit qu'il y a un, un P qui ferme, mais il n'y a pas l'ouvrante. Donc là, c'est un problème de... Voilà, je me suis trompé. Hein. J'ai dit ligne 27. Ligne 20. Alors, y a, je crois qu'il doit y avoir un décalage, ouais, parce qu'en haut, ouais, il voilà, y a une ligne blanche. Donc, à la ligne 19 chez moi. Donc là, je vais dire que c'est du H2. Voilà, alors vous voyez, c'est assez fastidieux. Hein. Je suis obligé de. de on est obligé d'y aller peu à peu. Hein. Donc, on va réactualiser notre page. Il y a eu un très léger changement de. de la mise en forme. Je reprends encore le. Voilà, je fais mon check. Alors on en est où maintenant Ah ben là en ayant réglé ce problème là finalement euh, il ne me reste plus que cette histoire de, de HTML de warning. Donc là il me dit voilà on, on peut si on veut attribuer ajouter un, un attribut langue Alors ce qui est pas mal hein, c'est voilà ici il y a si un -là, là qui est. On peut suivre les liens, hein, ça nous amène sur les sur les, la documentation supplémentaire, hein, donc language, si je veux déclarer un langage. Donc euh, alors là on nous dit qu'on peut déclarer notre langage. Voilà donc on peut écrire ça comme ça. Donc si je veux aussi euh, enlever le, le problème de le warning, là je peux les rajouter dans mon code que ma page allait en français. Voilà. Je sauvegarde ça et je vais actualiser une dernière fois. Donc là, mon, ma page est toujours le même, le même aspect. Hein. Et euh, par contre, quand je vais voir le code source, voilà, copie, je ferme l'onglet, voilà, paste, et je fais un check. Et ma page est là pour le coup. Je suis content, ma page elle est euh, correcte. Donc voilà. Donc là, on a vu comment euh, valider notre page HTML. Être sûr que le code il est correct. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un outil qui va me permettre donc, de, de, de checker entièrement mon, mon, mon code. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant de, de penser à ça. C'est bah, le jour où j'ai euh, un, un affichage qui est incohérent, qui n'est pas clair, qui est différent d'un navigateur à un autre. Si je commence à faire du JavaScript, il y a des choses qui ne se passent pas comme il faut. Bah, un premier pas, c'est de dire, voilà, je vais aller valider mon HTML pour être sûr certain que le code il est complètement conforme. Que le navigateur le comprendra comme j'ai voulu le taper, comme avec la même cohérence que, que ce que j'ai voulu lui donner, hein, qu'il n'y aura pas une mauvaise interprétation parce que mon document HTML, euh, il est euh, mal formé. Donc voilà, donc on est content, on a un document HTML tout beau, tout propre, et euh, bah, on va s'arrêter euh, là-dessus. Hein. Donc euh, bah, je vous remercie euh, pour votre attention, hein, et puis je vous dis à bientôt!